Nous allons faire donc de la colle pour coller les affiches avec de la colle d'amidon. Et puis il faut à peu près 10% du volume, donc on va mettre déjà un, un peu d'eau et puis on complète complètera. Comme ça, ça suffira parce qu'on n'a pas beaucoup d'affiches quand même. Puis après il faut saupoudrer et se dire qu'on arrivera gentiment à la bonne proportion. Il y a des gens qui rajoutent du sucre aussi. J'ai jamais compris vraiment, mais faut que ça colle encore plus. Il y a des gens qui disent que seulement de la farine fonctionne. Pour essayer d'éviter un peu l'exhumo. Du, du Elle a un sens d'odeur hein, déjà. Du poisson Ouais, du poisson dans de la mine. Je crois même qu'elle n'est pas trop mal comme ça. C'est bon, on est fini. Alors ici nous avons une affiche au format A2 et qui ira bien là-bas. On va la plier pour pouvoir la faire rentrer. Donc là on a saut so dans lequel on a fait notre préparation. Et alors savoir que ces affiches sont étanches. Il y a plein de gens qui ont peur, mais quand elles sont un pas imprimées à l'imprimante jet d'encre, elles sont étanches. Alors là on les mouille bien, on les enduit complètement, ce qui fait qu'elles vont bien. Il y a des gens qui mettent directement dans une piscine des fois avant, parce que ça les mouille complètement. Mais c'est vrai que dans la rue c'est pas facile. Voilà, ensuite on peut la sortir, il est un peu, elle est bien sympathique, alors on a repéré un endroit où il y avait des affiches qui étaient périmées, donc on va la poser, donc là il faut bien poser, lisser, il faut enlever les bulles, il faut savoir que l'affiche elle se détend un peu quand elle est mouillée, donc ça fait forcément des bulles, Là, il faut bien faire les angles aussi, il faut bien accentuer sur les angles parce que c'est en général là que les gens essaient de les arracher en premier donc il faut absolument que ça tienne Alors il y a des gens qui font ça au pinceau mais à la main c'est génial ça, Les mains sont souvent euh, pas très propres hein, donc euh, il, ça vaut la peine d'avoir de quoi s'essuyer les mains avec idée. Alors l'important c'est les angles hein. Il faut vraiment vraiment lissé tenté des tracés truc, on peut expérimenter euh, le résultat euh, voilà. c'est celle qui n'était pas assez collée dans l'angle là, là on n'avait pas mis assez de colle derrière on, a, on avait la passé. bonne technique là ouais. puis des fois ça vaut la peine de les mettre dessous aussi là ben, elle était collée sur du scotch donc il faut bien enlever pour avoir une bonne surface plane sinon ça tient pas ça c'était un mec qui avait collé son affiche par dessus notre billet de 10 francs donc on a on a opéré et effectivement quand on voit les gens qui mettent du scotch, ben le scotch euh, ça tient pas. Mais là alors, nous on a un truc qui, qui est top. Celle-là, l'année prochaine, elles y seront encore. Alors ici on a une superbe colonne, avec beaucoup d'affiches. On voit que le haut de l'affiche n'est jamais utilisé, parce que la plupart des gens pensent pas à amener une chaise pour grimper dessus. Donc nous on va essayer d'aller le plus haut possible, comme ça elle va rester le plus longtemps possible. c'est utile d'avoir un pinceau avec un long manche aussi mais au moins on est pratiquement sûr qu'ici personne va remettre une affiche par dessus c'est tellement haut que les gens qui viennent juste avec un rouleau de scotch et qui font le tour ils y arriveront pas mais ça demande une logistique un peu plus importante Faites attention ça coule donc euh, en général, c'est bien d'avoir des avis pas trop dommages. Pas comme moi. Une <rire> moum fractal.